Effectivement, avec notre cycle d'exposition autour de l'intelligence artificielle et de la robotique qui avait eu lieu euh, d'octobre à novembre. Donc, je vais vous présenter, c'est un petit, une petite présentation euh, très rapide et à mon avis, je serai... Ah. Ah. Pourquoi Si, ça y est, ça doit être bon. Euh, donc l'intelligence artificielle, effectivement, et la robotique aujourd'hui est un sujet qu'on va retrouver dans, dans, dans beaucoup de domaines, et notamment la domotique, et puis effectivement avec tous les préjugés les, et les choses qu'on peut retrouver autour de ça, donc est-ce que c'est quelque chose que l'on doit craindre, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire évoluer nos vies vers du, du meilleur. Donc voilà, là c'était une douzaine de panneaux sur la partie exposition qui permettait essentiellement aux visiteurs de, de s'interroger autour de ces nouvelles technologies. Donc d'octobre à décembre, on avait énormément d'accueils de classe, de programmés, d'accueil de loisirs. Malheureusement, ben, le mois de novembre nous a pas permis de, de faire tout ce que l'on souhaitait faire avec le confinement 2.0. Pourquoi il ne passe pas sur l'autre? Hop. Donc voilà, en fait, on, je vous présente quelques panneaux assez rapidement. Euh, donc, ce que je fais au niveau des accueils de classe, c'est que la première question qui était posée aux, aux élèves ou aux, aux jeunes des accueils de loisirs, c'était pour vous, qu'est-ce que l'intelligence, euh, qui puisse déjà se faire un premier approche, et puis ensuite de faire le parallèle entre l'artificiel et le naturel également. Et c'est vrai que les enfants avaient quand même beaucoup de, de choses à échanger. On a aussi énormément abordé donc l'utilisation qu'ils en ont au quotidien, aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants, euh, pour justement faire le parallèle entre euh, entre de la science-fiction dans le livre, dans la bande dessinée, et puis dans l'utilisation que nous en avons de nos jours. Également tout ce qui est recherche spatiale et médicale, euh, c'est aujourd'hui avec euh, tout ce qui est armée, militaire, euh, ce qu'on va retrouver le plus en termes d'évolution. Et puis également bah, sur d'autres euh, d'autres principes, alors le travail et le droit c'était plus effectivement pour les adultes, aller parler à un enfant de du droit du travail ou de ses droits légaux, C'est pas quelque chose qui le, qui le concerne plus que ça. Ensuite, la deuxième partie de l'exposition était elle très interactive, euh, alors on a eu l'autorisation, puis on a essayé effectivement régulièrement de nettoyer un peu tous tout ces objets parce que c'était beaucoup manipulé, euh, et par des enfants et par les, les adultes, donc là vous voyez des médiations qui avaient eu lieu avec des accueils de loisirs, et également les mercredis de façon très, euh, très ponctuelle en fonction des demandes des usagers, où on intervenait pour, pour faire une présentation de tous ces robots, avec beaucoup de robots prêtés par la médiathèque départementale de l'Isère parce que mine de rien, ces petites bêtes coûtent assez cher. Donc on a eu beaucoup de... Alors, on n'a pas eu toutes les classes que l'on souhaitait, toutes les classes qui sont venues, tous les élèves des classes qui sont venus sont souvent repassés sur les vacances de, de fin d'année euh, où on a vu une euh, hausse de la fréquentation de simples visiteurs et également avec beaucoup d'inscriptions euh, de personnes qui ne connaissaient ou qui avaient entendu parler de la médiathèque mais qui ne connaissaient pas plus que ça. Donc c'est vrai qu'on a vraiment euh, vu un, un impact et puis une expo qui, où les enfants revenaient quasiment tous les jours manipulés à chaque, à chaque fois qu'on était ouverts. Euh, donc très rapidement, euh, voilà, on a eu donc intégré dans ce trimestre-là. On avait également la fête de la science avec l'association Planète Science, qui a été notre gros partenaire sur ce cycle-là. Donc avec la confection de petits robots pour euh, finir sur des défis foot où les robots devaient pousser une balle de ping-pong sur la table. On utilise aussi ben, chaque cycle, euh, donc on a un gros projet, on a des gros objectifs autour de tout ce qui est éducation aux médias, un partenariat avec le Collège du, du Grand-Lin, ce qu'on appelle l'école du blog, avec la possibilité de retransmettre en fait en direct et en live Facebook, parce qu'on ne pouvait pas avoir autant de, de spectateurs que nous l'aurions souhaité. Donc les gens ont pu suivre également sur Facebook euh, tous ces petits défis de robots euh, sur la journée. Ensuite, il y a eu bah, toutes nos activités ponctuelles, donc ce qu'on appelle nous les cultipus, euh, c'est des lectures de, de contes avec des petites animations, euh, des petites activités manuelles qui sont proposées, qui tournent à chaque fois autour de la thématique du trimestre. Euh, donc toutes nos actions régulières étaient autour de cette thématique là et puis on, avait, on devait avoir une représentation théâtrale au mois de novembre qui du coup n'a pu avoir lieu qu'au mois de, de janvier quand on avait pu recaler la date parce que mois de novembre bah, avec le confinement nous n'avions pas pu le faire voilà à peu près tout tout ce qu'on a mis en place, euh, beaucoup de manipulation de la robotique. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas pu aller très, très loin dans ce qu'était la, la programmation et les différents langages de programmation parce que c'est, euh, enfin voilà, chaque robot, tous les types de robots ont des programmations un peu différentes et c'est euh, assez chronovore à, pr à prendre en main, je dirais. Enfin, Laurence doit pouvoir en parler également euh, à la MDI parce que. Euh, parce qu'elle est un peu dessus aussi, et c'est vrai qu'Alexandre, qu même, si, même si effectivement il apporte beaucoup de choses, c'est prendre la programmation et à un autre niveau et le retransmettre au public est quelque chose qui est, qui est très très chronovore. Voilà pour une présentation très succincte. Je n'ai pas ouvert mon micro, bravo Grégoire, alors on, on a, là on a rattrapé notre... De retard, grâce <rire> à cette présentation euh, express, mais vraiment imp impressionnante, euh, je, je trouve, euh, de votre travail. Euh, Est-ce que vous avez des questions, Priscille? Alors il y a des, euh, des remarques et puis euh, une remarque plus générale et sur puis, le. Je vais couper mon partage d'écran. Merci. Oui. Hop. Bon, déjà une question directe, quel, quel robot avez-vous utilisé, quel matériel conseillez-vous alors, des robots, ben on en a utilisé euh, pas mal, euh, donc de la marque Ozobot, c'est des espèces de petits robots qui vous feraient penser à R2D2 ou aujourd'hui un peu DB8, euh, qui font de la reconnaissance euh, de couleurs, en fait il y a, on trace des circuits euh, sur une feuille blanche avec des codes couleurs et en fonction des codes couleurs qu'on lui met, il va avoir différentes actions, accélérer, ralentir, s'arrêter. Euh, nous avons également utilisé, alors pour les pour les plus petits à partir de trois ans, il s'appelle Cubetto. Euh, il porte très bien son nom, c'est un petit cube qui se déplace sur des tapis à histoire, donc avec le, la possibilité de raconter l'histoire. Les enfants vont placer des jetons sur une télécommande géante. Euh, c'est dommage, je l'ai pas à côté de moi. Euh, et en fait vont devoir orienter le robot là où il est, là où il doit il doit aller. Par exemple, il y a un tapis, c'est euh, la mer. Euh, ben Cubetto a très très chaud, il va aller se mettre à l'ombre d'un arbre, donc il faut faire le parcours, faire faire le parcours à, à Cubetto. Nous avons également euh, utilisé donc, hop, ces petits objets-là, c'est ce qu'on appelle des cubelets, euh, vraiment ce qui a été utilisé énormément par les enfants euh, et qui aide énormément à la compréhension de ce qu'est un robot. Un robot, effectivement, la batterie, un capteur et puis un moteur cublette euh, ça a été extrêmement utilisé et apprécié euh, nous avons présenté également donc, qui appartient également à la MDI Sphero, c'est un robot tout rond. Euh, qui est pareil programmable, euh, qui peut être utilisé donc qui se euh, s'utilise avec une tablette et qui a différentes fonctions donc soit en langage Scratch, soit également simplement en fait en dessinant avec son doigt la forme que l'on veut faire, le robot va se déplacer par lui-même quand on lui envoie l'information. Euh, L'autre que nous avons présenté qui a, qui, a, qui a bien marché, ça y est, j'ai oublié son nom, euh, le plus ludique, euh, qui était vraiment apprécié par les enfants, ah, j'ai oublié son nom, euh, qui a une reconnaissance faciale, en fait il est très très joueur, euh, plus on va le manipuler, plus, on va, plus il va apprendre des choses. C'est Cosmo Cosmo, merci <rire> Et dont mes collègues ont été très très fans également, voilà Timio qui est, donc merci Laurence en plus elle me les remet, qui est trop beau de la MDI, euh, donc Cosmo effectivement qui est extrêmement appréciable, qui est très joueur et qui fonctionne vraiment très très bien aussi bien pour les enfants que pour les, les adultes. Et l'autre en présentation également, c'était Timio. Timio, en fait, c'est presque le plus évolué malgré sa forme euh, très basique. Euh, et il est utilisé en fait en apprentissage du codage euh, dès le collège. Et ça, euh, ça peut être utilisé même en ingénierie, en école d'ingénieurs, où ils vont vraiment utiliser euh, les, les langages de, de, de, de, de l'informatique. Merci, Grégoire Joël. Et donc, on retrouve, vous retrouverez sur le chat euh, les noms des six robots de la MDI, le, le site aussi pour euh, Ozobo qui est apparemment très facile à manipuler. C'est également le cas de Cubetto, Timio, Ozobo, qui, sans être une pro, sont très faciles et interactifs. Euh, deux questions, une question pour euh, vous, Grégoire, sur, sur votre métier. Euh, Vincent qui demande si vous êtes médiateur numérique et ou bibliothécaire. Bah, les deux en même temps, du coup. Euh, non, au niveau de la bibliothèque, je suis référent de tout ce qui est fonds BD jeunesse adulte et puis effectivement tout ce qui est médiation numérique, euh, donc aussi bien ben voilà sur une expo comme ça, euh, atelier d'initiation informatique, tout ce qui est développement d'un studio d'enregistrement son, et puis tout ce qui est aussi éducation aux médias. Merci. Euh, une question aussi, quel est le nom de votre exposition A-t-elle été réalisée en interne alors, ça a été tous les panneaux sont réalisés en interne, donc effectivement tout ce qui est panneaux d'affichage nous appartiennent à nous. Et euh, l'intitulé c'était intelligence artificielle et robotique, euh, voilà. Et oui, oui, ça a bien été réalisé en interne. Alors après, effectivement, c'est appuyé un peu sur différents supports et différents outils existants, mais tout a été réalisé en interne. Ouais. Merci. Grégoire euh... Attendez, il y a une dernière question, je pense. Euh, Est-ce est qu'elle peut être prêtée Oui, alors, du coup, on y réfléchit, effectivement, parce que c'est vrai que les malles de la médiathèque départementale sont très intéressantes, et effectivement, nous, on se dit, c'est dommage d'avoir créé cette exposition-là sur un cycle de trois mois et, de ne pas... et après de le ranger euh, au fin fond de nos espaces de stockage. Donc, on y réfléchit. Euh, pour l'instant, ce n'est pas acté, mais je pense que par la suite, ça devrait se faire, Ouais. Un, encore un dernier message. Non, ouais. euh, Laurence euh, précise qui précise que, que le kit repo, robot est empruntable. Euh, des remerciements. Et il y avait une question que j'ai passée qui est plus générale, plutôt sur qui ouvre le débat de l'après-crise, qui est le numérique a du bon. Je n'aurais pas pu venir au Bibliopitch en vrai et je suis ravi d'y assister en, à distance. Euh, je ne pense pas être la seule, et elle, elle se demande si euh, enfin, elle souhaiterait que cette forme-là continue ensuite parallèlement au, au Bibliopitch ou aux autres rencontres en présentiel. Je sens des envies de robots, effectivement, et d'hologrammes, de, de, de, de comme ça, euh, à travers les, les fenêtres, c'est vrai. Je, je, je me sens ouais. très intéressé par les robots, euh, voilà, bah, c'est peut-être peut notre avenir aussi, à nous, hein, l'agence interprofessionnelle euh, du livre. Euh. Alors juste par rapport au kit robot qui est empruntable, faut, faut, faut il bien, faut bien penser à le demander un bon bout de temps à l'avance, parce qu'il est très très demandé, me semble-t-il. Okay. Très demandé, et ça dure trois mois le prêt, donc on en a deux, donc forcément. Il va falloir, il va falloir investir, Laurence, j'ai l'impression, sur le kit robot là. On va au moins investir pour améliorer le club robot. On est en train de préparer une fiche projet qui va être soumise la semaine prochaine pour peut-être ajouter des petites choses sympathiques <rire> à ce club robot. Et juste par curiosité, mais pour, enfin pour, pour nous, plus le, le kit robot, c'est un, un investissement de, de, combien, de, de combien en termes financiers Ouh là là, écoutez, je vais regarder et je vous mets la réponse dans le chat, On en parlera. Parce que sinon je vais vous dire une bêtise, je vais, je vais regarder, je vous envoie ça tout de suite. Pour okay. donner une idée, donc les cubelettes, là moi j'ai une malle de 18 cubes, euh, c'est autour de 600 euros, Cubeto euh, est autour de 200 euros et les mallettes qu'on la MDI, c'est les cubelettes comme ça, euh, 40 cubes, c'est 1500 euros. Et l'ensemble de tout, ça fait et, beaucoup plus. Et ça fait <rire> beaucoup. Uh, Cosmo <rire> est autour de 500 euros, 5-600 euros. Uh, Sphero, c'est 80... Uh, Ozobot, c'est environ 80 euros l'unité. Donc, il faut multiplier par 6, je crois que vous en avez. Euh, oui, voilà, peut-être bien. Euh... Je, vais, je vais retrouver... Euh... Voilà, il, mais c'est un, un vrai investissement. Oui. OK. Et eh ben merci beaucoup. Je pense que...